Bonjour, bonsoir, pardon. pardon. Je me présente, Renaud Chaléon, donc je suis Digital Advisor chez Microsoft, euh, en charge de toute la partie finance. Euh, donc je travaille sur tout ce qui est projet de transformation euh, et innovation, euh, principalement dans la banque et dans l'assurance, euh, même si je vais vous parler pas que de la banque et pas que de l'assurance, euh, parce qu'il y a pas mal d'innovations qui finalement inspirent aujourd'hui la banque, qui sont tirées d'autres industries et notamment d'industries comme euh, euh, l'automobile euh, et également de le, tout ce qui peut être drivé par les GAFA. Euh, et je ne mets pas de M derrière, volontairement, mais il y, y a une vraie influence aujourd'hui autour de l'intelligence artificielle sur tous les choix qui sont positionnés et toutes les stratégies des GAFA. Alors juste, peut-être pour, pour positionner un peu le contexte, euh, je pense que on, côté Microsoft, on est assez convaincu par le fait euh, qu'il que y ait un, un, une appétence très forte du marché autour de ce qu'on appelle les assistants digitaux. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est qu'un assistant digital. Euh, on considère qu'un assistant digital, c'est une, un, une, une plateforme de conversation, un agent qui est capable de, de parler avec vous, avec un certain nombre de briques derrière, de services cognitifs, et avec lequel vous, vous avez un premier niveau de conversation et un premier niveau d'interprétation de ce que vous euh, cherchez à passer comme information. Donc aujourd'hui vous connaissez les grands assistants digitaux qu'on trouve aujourd'hui sur le marché donc Microsoft en a un qui s'appelle Cortana, il y a Siri, euh, il y a Alexa d'Amazon donc il y a, un, a aujourd'hui une offre qui existe et qui se développe, il y a de plus en plus de services dans ces assistants digitaux, il y a de plus en plus de services autour de la banque, autour de l'assurance, et l'objectif de, de l'ensemble de ces grands acteurs, c'est une adoption assez rapide, puisqu'on parle dans les prochaines années de plus d'un milliard d'utilisateurs. Aujourd'hui, si on parle juste de Cortana, on a, on était à 40 millions il y a deux ans, on en a à 85 à travers le monde qui discutent avec Cortana, utilisent Cortana. Alors certes, c'est des discussions qui ne sont pas philosophiques, qui sont courtes, principalement des actions de la recherche d'informations. Mais ça veut dire que derrière, il commence, on commence à établir un premier niveau de discussion avec la machine, donc avec des, des assistants digitaux, qu'on va retrouver finalement sur un, un différent, différent, ce qu'on appelle différents devices, euh, à la fois sur son téléphone portable, sur son, sur son ordinateur, ou éventuellement sur euh, ce qu'on appelle un, un, une box, éventuellement chez vous. Les, les trois grandes tendances qu'on voit autour de ces assistants digitaux, c'est... Premièrement, effectivement, le, le développement très fort aujourd'hui de tout ce qui est euh, système de discussion euh, de chat. Donc aujourd'hui, tous les systèmes de chat ont explosé au cours des dernières années. Il y a une, il y a une volonté très forte euh, de pouvoir discuter de manière très synthétique et très rapide avec ces assistants digitaux. Euh, on va les retrouver donc sur tous les systèmes, sur tous les grands euh, réseaux sociaux de chat. Euh, et, et finalement, c'est un des premiers moyens le plus simple d'interagir avec ces assistants digitaux. Le deuxième, le, le deuxième point important, c'est le développement de ces, de ces de ces assistants digitaux au travers de différents supports. Donc, on va les retrouver notamment dans la voiture dans les prochaines années. Donc, il y a pas mal de projets aujourd'hui de développement des assistants digitaux avec de l'intelligence embarquée, l'intelligence artificielle embarquée dans, euh, chez les principaux constructeurs. Donc pour il y a des, des informations qui sont publiques, mais vous devez savoir que BMW travaille dessus Volkswagen, euh, Renault Nissan. Donc c'est une des features et c'est une des euh, aujourd'hui un des points clés de tout ce qui va être voiture autonome, puisque la voiture va être capable finalement de se débrouiller toute seule, elle, est, elle doit être capable d'interagir avec vous et finalement de discuter, et de comprendre de là où vous voulez aller. Un deuxième exemple euh, aussi en termes de device, c'est tout ce qu'on va retrouver aujourd'hui au, tra au travers des enceintes connectées. Donc il y a euh, aujourd'hui de plus en plus aux États-Unis, euh, il y a plusieurs dizaines de millions d'utilisateurs de Alexa, d'Amazon. Microsoft a développé un produit qui s'appelle aussi Invoke, qui sont des interfaces, qui sont aujourd'hui des enceintes connectées, que vous allez pouvoir retrouver dans la maison et avec lesquelles vous avez à l'intérieur non pas un mais plusieurs assistants digitaux avec lesquels vous pouvez échanger. Donc avec lequel vous pouvez interroger par exemple différents types de services et, et, et récolter différents types d'informations. Sachant qu'aujourd'hui, on est déjà en train de travailler sur euh, ce qu'on appelle les assistants des assistants digitaux d'assistants digitaux, puisqu'on va étendre au maximum l'écosystème autour de ces enceintes connectées. Le dernier point, et qui n'est pas des moindres, euh, et qui euh, euh, je pense va driver pas mal de, pas mal de, de choses sur le marché, en termes de, de, de prochaines étapes sur l'intelligence artificielle, c'est tout ce qui est autour de la voix. Donc aujourd'hui, euh, on a fait de plus en plus de progrès et Microsoft et ce qu'on appelle Microsoft Research a obtenu des résultats assez spectaculaires dans le, ce qu'on appelle le speech to texte, puisqu'aujourd'hui on est quasiment, on comprend 95% finalement du vocabulaire utilisé et on est capable d'avoir un niveau de fiabilité inégalé. Euh, cette voix, elle va être transportée finalement sur l'ensemble de ces euh, devices connectés. Et on va pouvoir finalement interagir avec du speech-to-text, donc de la transformation de la voix en texte, de manière assez naturelle, avec l'ensemble de ces supports. Donc c'est vraiment, vraiment une transformation. Et on pousse la transformation, et il y a pas mal d'études aujourd'hui qui sont faites, sur finalement la recherche sur Internet. Est-ce qu'elle ne va pas passer par la voix Donc demain, est-ce qu'on ne va pas interroger Google par une enceinte connectée avec la voix. Donc on est, on est en train de, de switcher de, de switcher de paradigme, de switcher d'écosystème en se disant l'intelligence artificielle et notamment toutes les algorithmes, toute l'algorithmie finalement derrière de transformation de la voix en texte et de compréhension de l'intention euh, va euh, potentiellement changer la façon dont on, les usages autour du digital. Un point qui est également assez intéressant, c'est euh, le la population finalement qui utilise ça. Alors ça c'est la population américaine, mais on se rend compte quand même que globalement c'est à peu près vrai sur l'ensemble des continents, peut-être un peu moins sur l'Europe, mais qu'il euh, euh, n'y a pas de catégorie et finalement de, de segment d'âge qui n'est pas, pas utilisateur de ces nouvelles technologies et qui n'est pas concerné par l'intelligence artificielle. Alors certes, les plus demandeurs, et aujourd'hui, et on a fait un, un petit sondage il y a quelques semaines dans la rue, dans les rues de Paris, et, euh, et la personne qui nous a le plus, entre guillemets, bluffé ou surpris, c'était un, un petit garçon de 8 ans qui euh, voulait absolument discuter avec son téléphone portable, euh, qui avait testé Siri et qui ne le trouvait pas, pas terrible. Mais c'était un petit garçon de 8 ans qui, effectivement, lui, euh, ne voulait pas taper, ne, pouvait pas, euh, ne cherchait pas à écrire, mais cherchait à dialoguer avec l'ensemble de ces objets connectés. Donc ça veut dire qu'il y a une, une attente... Il y, y a une attente à la fois de, de ces générations-là, et à la fois aujourd'hui, on est en train de se dire, on travaille sur des scénarios en se disant, euh, notamment dans l'assurance, euh, bah finalement si je ne suis pas capable de taper, si j'ai euh, si, si des défaillances physiques, est-ce que la voix pourra remplacer et pourra se substituer à certaines choses Donc il y a pas mal de scénarios d'assurance euh, qui travaillent justement là-dessus et qui visent à adresser euh, des, des segmentages un peu, plus, un peu plus élevés. Un point très important effectivement sur, le, sur la partie création de valeur hein, euh, et transformation finalement des différents écosystèmes. Donc Je vous ai parlé tout à l'heure des GAFA, sur lequel euh, Google travaille à la monétisation finalement de cette voie. C'est-à-dire que si demain je ne fais plus une recherche sur Google et que j'ai juste une interface, j'ai plus d'écran, euh, qu'est-ce que Google va vendre Quel type, quel format de publicité je vais vendre euh, potentiellement, ça change, ça change complètement. Euh, Amazon, au travers d'Alexa, est un peu, plus, un peu plus simple en, en termes de, de modèle, hein, puisque euh, l'objectif c'est vraiment de faire de la vente, au travers de ces assistants digitaux, c'est à dire l'assistant digital, bah, vous pouvez commander des choses et finalement avoir accès à un catalogue euh, un catalogue de produits euh, relativement vaste. Euh, après, sur les autres industries, Aujourd'hui, et ce que nous on voit côté Microsoft, c'est notamment ce côté banque, on a pas mal, le on a, on a un certain nombre de projets autour des chatbots, autour des assistants digitaux, mais qui sont plus orientés sur une, une problématique de réduction des coûts. En réduction des coûts, malheureusement, soit sur la masse salariale, euh, soit réduction des coûts IT, euh, notamment au travers d'exemples de, de, de chatbots pour les RH ou pour l'IT, c'est-à-dire en gros, comment je peux finalement réduire le coût de mes call centers sachant que, je vous donne un exemple sans vous citer le nom de, de la banque concernée, mais 50% par exemple des demandes à un support IT concernent une, une réinitialisation de mot de passe donc comment un chatbot peut prendre en charge ce type, de, ce type de demande et au lieu de passer par un call center qui potentiellement va me coûter entre 6, 7, 8 euros à la demande un chatbot aujourd'hui on estime ça à 20 centimes donc le, le changement le changement et l'impact financier est juste colossal. La question derrière, c'est l'impact sur les, sur les salariés et l'impact, entre guillemets, sur l'entreprise. Le, sur le, deuxième, le, deuxième, le troisième pilier, pardon, sur l'assurance, on commence à, à nous plus percevoir des, des, des, vrais, des, des vrais scénarios métiers, notamment au travers de, de ce que je vous disais tout à l'heure sur le, tout ce qui était le bien-être au travail. Tout ce qui est le bien-être d'une manière générale, le bien-être au travail, donc comment les assistants digitaux peuvent vous accompagner, peuvent, peuvent être des coachs de vie par exemple, euh, et finalement en récupérant un certain nombre d'informations sur, ce sur vos activités, finalement vous coacher, et ce qui finalement pour un assureur euh, ou pour une mutuelle, permettra d'adapter sa tarification. Donc c'est vraiment d'une un échange d'informations par la voix ou par le texte, qui, qui finalement vont vous permettre de converser avec, cette, avec ces, ces agents, et, et à partir de l'information dont, dont ils disposent, vous fournir un certain nombre de conseils. Le dernier point, et qui n'est pas des moindres, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est toutes les autres industries aujourd'hui, euh, autour de ces agents conversationnels. Donc l'auto, euh, il y a une conviction très forte sur euh, avoir un assistant et de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on le retrouve déjà dans toutes les nouvelles, euh, tout, toutes les nouvelles fonctionnalités qu'on retrouve dans, les, dans la voiture autonome. C'est-à-dire, chaque composant de la voiture autonome va de plus en plus embarquer de l'intelligence artificielle et la voiture va être euh, petit à petit, va être le réceptacle d'un certain nombre d'informations qu'il va falloir traiter, euh, soit au sein de la voiture, soit à l'extérieur, pour finalement pousser de l'intelligence au conducteur. Un conducteur, demain, euh, peut être amené euh, à avoir d'autres activités que conduire. Donc potentiellement, il y aura juste euh, dans un premier temps à surveiller. Demain, il pourra discuter avec cette, cet agent de conversation. Et, euh, on, et il y a certains scénarios qui, qui visent à euh, de savoir est-ce que finalement, je ne transfère pas dans la voiture un assistant digital professionnel euh, qui soit capable de, de, de, de, de m'accompagner dans mon travail pendant que je suis dans la voiture. Donc je vais travailler dans ma voiture. Et il faut que l'ensemble de mes... De finalement de, de, de, la, que l'assistant au sein de ma voiture puissent me fournir un certain nombre de services autour de mon, de mon poste de travail. Un des points, et c'est un peu provocateur sur ce chiffre-là, mais d'ici 2025, et je pense que c'est assez réaliste de dire qu'au niveau des banques, 85% des banques auront leur assistant digital. Alors quand je dis « auront leur assistant digital », entendons-nous, ça peut être « auront » soit des interactions avec de l'intelligence artificielle au travers d'assistants digitaux existants ou potentiellement pos, pos, euh, posséderont leur propre assistant digital avec leur propre service derrière et alors il faut, faut bien comprendre ce, qu ce, qu dit là, ce que je dis là-dessus c'est pas, pas que, les, que les assistants digitaux vont remplacer l'ensemble les, les, euh, des agences et l'ensemble des professionnels du monde bancaire c'est qu'ils vont venir supplé, compléter entre guillemets, une partie de l'interaction que vous pouvez avoir aujourd'hui ou que vous n'avez pas aujourd'hui avec, avec, euh, avec les agences bancaires. L'idée derrière, et un, un, un cadre relativement simple et très concret, c'est qu'aujourd'hui votre agence bancaire ferme. Si vous, avez un, si vous communiquez et vous chatez avec un assistant digital, vous pouvez chatter 24 heures sur 24. La limite, c'est qu'il ne va pas comprendre tout ce que vous lui demandez. Si vous avez testé par exemple le, le, le chatbot d'Orange, euh, vous comprenez assez rapidement qu'il est limité. Mais potentiellement, il commence petit à petit à apprendre et à avoir une courbe d'apprentissage qui va lui permettre petit à petit de répondre de plus en plus à de, de, de plus en plus de nouvelles questions. Et finalement, venir, entre guillemets, augmenter ou euh, compléter l'ensemble des informations et l'ensemble de, des conseils que vous pouvez fournir euh, finalement un, un, un, un banquier euh, donc c'est vraiment ce positionnement là en complément qui est important euh, et que finalement l'intelligence artificielle là dessus pas, ne vient pas entre guillemets remplacer un, un employé de banque mais bien vient compléter entre guillemets sa, sa connaissance et vient potentiellement euh, élargir, le, élargir le scope de service offert euh, par la banque trois, trois exemples euh, assez intéressants euh, sur trois, cas, trois expériences assez différentes sur les trois expériences il y, y en a deux qui sont une réussite une qui est un échec et je pense que c'est assez important euh, un, assez important de signaler ça c'est à dire qu'aujourd'hui un assistant digital et en particulier en matière d'intelligence artificielle c'est une courbe d'apprentissage qui est très longue dans le temps ça demande des investissements assez lourds euh, et potentiellement il ne faut pas avoir peur de l'erreur de l'échec et potentiellement de corriger ça c'est pas dans la. Je, je vois des gens qui me disent oui, mais je pense que dans la culture française, c'est pas obligatoirement bien compris. Et, euh, et il faut. Et ça fait partie de l'exercice de, de bonne compréhension de cette intelligence artificielle de savoir comment euh, finalement je vais construire petit à petit des services, des, des moyens d'interaction qui vont petit à petit marcher ou pas marcher. Et aujourd'hui, si je prends par exemple un assistant digital, je peux avoir des dizaines de milliers de services et potentiellement peut-être 30% que, au, qui au bout d'un an que je vais arrêter parce qu'ils ne sont pas utilisés ou pas efficaces. Donc c'est vraiment ça qui est important. Sur le, le premier cas, donc sur un, sur le, le, un exemple qui aujourd'hui est public, donc Microsoft a signé un partenariat avec, avec le constructeur Renault-Nissan, euh, à la fois sur, autour d'une stratégie long terme d'innovation euh, autour de la voiture connectée et de la voiture autonome, en intégrant derrière dans la voiture un assistant. Il faut savoir que l'assistant digital dans la voiture n'est pas un assistant classique, dans le sens où vous ne pouvez pas converser avec l'assistant digital si vous êtes en train de conduire. Donc ça veut dire que derrière l'assistant digital doit comprendre le contexte dans lequel vous êtes et doit pouvoir se taire. Il doit aussi intégrer finalement un ensemble de paramètres liés à la voiture, comme la compréhension entre guillemets de l'écosystème de, de au sein de la voiture, le, le son que vous avez dans une voiture n'est pas le même que le son que vous avez sur un téléphone portable. Donc la capture de l'information et la capture du, du son est différente dans l'habitacle. Le, le, la façon dont l'assistant digital aujourd'hui qui s'inscrit euh, doit, doit être capable aussi d'interagir avec plusieurs personnes parce que vous n'êtes pas tout seul au volant, vous pouvez avoir des passagers et aujourd'hui, il y a relativement peu de technologies qui sont capables d'identifier, qui sont capables de reconnaître une personne dans la voiture, oui, mais reconnaître la conversation de plusieurs personnes dans la voiture, ça pose un certain nombre d'autres problèmes. Donc voilà, c'est tous ces, ces enjeux-là aujourd'hui qu'on essaie au sein de la, au sein de, de la voiture, d'essayer d'adresser conjointement, et je pense que c'est euh, un, un éditeur de logiciels et un constructeur auto qui allient leurs forces justement pour essayer de justement construire cette nouvelle AI, au sein de la voiture pour effectivement la rendre, la rendre autonome. Le deuxième, le deuxième cas de figure, et c'est ça l'échec, on a essayé de construire avec une banque un assistant personnel au sein d'une application mobile de paiement. Et on s'est rendu compte que finalement la cohabitation entre l'assistant digital et l'application mobile n'est pas du tout naturelle. Quand vous utilisez une application mobile aujourd'hui, vous êtes vous êtes entre guillemets euh, conduit parce que vous avez des, des touches, des menus donc finalement euh, vous n'êtes pas libre quand vous parlez à un assistant digital vous pouvez lui dire ce que vous voulez et donc finalement vous vous, vous êtes très rapidement confronté à, à une certaine limite aujourd'hui en termes d'usage de l'assistant digital et, et par rapport finalement à ce que l'application mobile peut produire donc il, y a, il, faut trouver cette, il faut trouver cet équilibre là euh, sachant qu'aujourd'hui, la plupart des gens ont souvent une facilité à utiliser des applications mobiles. L'application, parler à un téléphone portable, ce n'est pas encore naturel. Donc ce qu'on a fait petit à petit, c'est de se dire, finalement, plutôt que d'avoir un agent de conversation vocal dans le téléphone portable, c'est d'avoir d'abord, finalement, pouvoir lancer des fonctionnalités de l'application mobile par la voix, ce qui déjà change, sachant que c'est dans un contexte, c'est dans certains contextes, pouvoir commencer à interagir par le chat au niveau de l'application mobile, ce qui est de plus en plus courant aujourd'hui euh, et de pouvoir finalement proposer par rapport au, à l'ensemble des fonctionnalités et des services existants de nouvelles fonctionnalités futures, voire une espèce d'interaction avec une personnalité et donc je pense que c'est ça qui est aussi relativement important, c'est que dans la conversation, on commence à y mettre des émotions et de la personnalité, donc vous êtes plus sur quelque chose de mobile euh, de figé mais vous êtes avec finalement un agent de conversation et qui va vous passer potentiellement, qui va qui va utiliser un vocabulaire qui lui est propre ou qui est propre potentiellement à l'interlocuteur qu'il a en face. Et ça c'est assez important. Donc on a on a on a mené pendant, pendant six mois euh, ces, ces travaux de développement et de recherche. Euh, ils ont malheureusement été arrêtés par manque de financement. Euh, ça a coûté quand même plusieurs centaines de millions d'euros. Euh, mais ça, ça nous a fait, ça nous a fait de part et d'autre côté côté banque plus côté Microsoft euh, grandir sur cette expérience là et comprendre entre guillemets les limites aujourd'hui à la fois d'utilisation d'adoption parce que si vous avez finalement si vous développez cette technologie autour de l'intelligence artificielle et que elle n'est pas utilisée bah finalement c'est quand même un échec euh, et de bien comprendre entre guillemets comment petit à petit étape par étape on peut avancer le dernier point. Le dernier exemple, c'est dans le domaine de l'assurance, où aujourd'hui, euh, donc moi je, je travaille avec un assureur, sur plusieurs, aujourd'hui ils ont, ils ont acquis un certain niveau de maturité autour de l'intelligence artificielle, en interne, pour comprendre un petit peu ce qu'ils qu qu pourraient faire et ce qu'ils ne pourraient pas faire, et euh, commencer à développer finalement un ensemble de services euh, autour de la protection et de la sécurité, par exemple. Donc un, un service assez simple. Un exemple de service, c'est euh, je, je sors, je sors ce soir et je suis toute seule. Je dois, je, je sors avec des amis au restaurant. Je bois un verre, je dois rentrer, je dois rentrer chez moi. Euh, je peux discuter avec, euh, avec soit un chatbot, soit un assistant digital et lui dire, ben, préviens mes proches que je vais, que je pars du restaurant et que je rentre chez moi. Et tu pourras les, info, leur, les leur dire que au moment où je suis rentré chez moi, que je suis bien arrivé. Voilà. C'est ce type d'interaction, ce type d'interaction finalement, au sein d'une application mobile qui euh, n'est pas finalement même monétisé aujourd'hui, mais qui va chercher à développer un, un, un service de protection et de sécurité pour ses pour les, les, les, les, utilisateurs, euh, et qui va euh, aussi permettre, au travers de l'intelligence artificielle, de récupérer un certain nombre d'informations sur ses utilisateurs, et sur la façon dont aujourd'hui ils vivent. L'exemple Le, aussi assez frappant dessus, c'est qu'on s'est rendu compte que les utilisateurs de ce type de, de scénario, euh, n'étaient pas finalement les clients directs de l'assuré, de l'assurance, pardon, euh, mais étaient les enfants des assurés. Donc finalement, aujourd'hui, la monétisation, elle n'est pas du tout directe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'acquisition de clients au, au, au travers d'un assistant digital, mais finalement, mais vous avez, vous commencez à fidéliser des futurs clients. Donc c'est quelque chose de relativement important, puisque les, les, ces, ces, ces nouvelles générations-là, vous allez finalement récolter un paquet d'informations sur qu'est-ce qu'ils font et pouvoir leur proposer de nouveaux services et des nouvelles offres. Donc voilà, c'est un, un, un point aujourd'hui qui, qui est assez important et assez, euh, euh, assez, assez capital. C'est prendre, la, prendre ces, ces assistants digitaux pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire relativement des systèmes limités aujourd'hui. L'intelligence, et nous, ce qu'on dit chez Microsoft, c'est que l'intelligence sur ces assistants digitaux est souvent derrière et pas sur l'assistant digital en, en tant que tel. Euh, et qui vont finalement vous permettre de, de mieux comprendre et de, de capter de l'information sur euh, les tendances, la façon dont, euh, dont les gens utilisent ces assistants digitaux. Voilà.